Bonjour les amis, ça y est, je vous retrouve pour le tirage de vous de votre autre. Donc que va-t-il arriver dans les 15 prochains jours, plus ou moins, selon bien évidemment, surtout en étant connecté à quelqu'un en particulier, pas quelqu'un qui vous n'avez pas de nouvelles depuis deux ans ou je ne sais qui. Hein, bien sûr, restez les pieds sur terre. Il faut qu'il y ait un lien au moins amical euh, ou que vous avez euh, une possibilité de re vous revoir si vous espérez, par exemple, un retour ou que vous espérez que cette personne fasse un pas parce qu'il est pour l'instant, il ou elle est bloqué. Euh, la situation peut être interchangeable, c'est-à-dire votre position peut être interchangée par rapport à la sienne. Hein, quand je vais vous montrer les tirages, le tirage a été fait parce que j'ai dû m'arrêter en cours de route. Donc euh, ouais, je pense que Mercure commence à pointer du nez. <rire> Donc le tas numéro un sera représenté par l'archange Raphaël, qui est un guérisseur né, qui vous dit que vous êtes vous aussi un guérisseur, qui allez euh, relever le défi euh, des défis au niveau physique, spirituel, des énergies. Et le deuxième tas, c'est Francesca, qui dit qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, qu'est-ce que vous désirez, il faut le visualiser et surtout empêcher cette négativité qui bloquerait l'évolution de ce vœu. Donc, t'as numéro un, l'archange Raphaël. Je suis en train de vous aider à guérir physiquement ou émotionnellement ou même énergétiquement et que vous aussi, vous êtes un guérisseur. Et tas numéro 2, donc la notion de visualiser ce que vous désirez dès maintenant et surtout de ne pas être dans la négativité puisque ça bloquera ce vœu. Allez, on regarde le numéro 1. Donc, on avait la notion pour le tas numéro 1 euh, d'envoi de messages. Et puis, euh, je ne sais plus, la carte qui était accompagnatrice. Envoi de messages, cœur brisé, je crois. Voilà, il y avait une, une histoire, je suis un petit peu, euh, est-ce que euh, je suis dans le chagrin et j'hésite à envoyer un message ou Est-ce que j'ai reçu un message Non j'ai été brisée, j'ai le cœur en miettes et je dois envoyer un message à mon autre. Est-ce qu'il ne m'a pas brisé le cœur et que j'ai envie de recontacter cette personne aussi Tout dépend. Alors, le tas numéro 1, euh, wow, ça va être chaud parce que j'ai mis des, <rire> des choses et du coup, ça bloque un peu l'évolution. Alors, la carte numéro 1 qui, vous, euh, qui, est, euh, qui correspond à votre énergie, c'est le gros oui. Donc la réponse à votre question, c'est un gros oui quand même. Hein. Ça veut dire que oui, aujourd'hui, vous acquiescez, vous êtes prête, vous avez envie, euh, vous sentez que la personne, par exemple, à laquelle vous pensez, c'est la bonne ou c'est avec elle que vous allez faire un bout de chemin. En tout cas, vous lui dites oui. <rire> de l'autre côté, son énergie, lui, étant ou elle est dans une relation de famille donc soit elle est en couple avec vous, elle a créé une vie de famille, elle est stable, elle a des enfants avec vous, ça peut être un cas, soit elle est dans une construction d'un lien d'âme avec vous. C'est une personne qui habite aussi près de chez vous, euh, qui tourne autour, ouais, qui appartient à un lien, un lien spécifique, lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Lui, est, lui ou elle est dans la construction, de toute façon, comme une vie de famille. C'est peut-être qu'il a l'impression que vous appartenez justement à sa famille d'âme. Il a l'impression de connexion particulière. Il a envie de grandir, de, euh, de développer euh, une structure aussi, si ce n'est pas une vie de famille. Les sentiments alors, oui, euh, ça va dépendre d'un choix, en fait. Effectivement, oui, vous, vous voudriez bien dire oui à un choix. Donc, lui, euh, dans, ses, dans son cœur, il doit faire un choix. Il doit se décider. Est-ce qu'il doit se décider parce qu'il est déjà dans une vie de famille et vous êtes plus ou moins autour de lui et qu'il doit faire le choix pour ne pas rester dans cet état Soit, c'est qu'il doit se décider pour s'investir, tout simplement, dans une vie de couple, dans une vie euh, plus stable et plus solide donc le cœur il est entre deux son cœur hein. il dit qu'il a envie de faire le choix de toute façon vos sentiments vous exprimez euh, pas ce que vous, vous lui dites pas au hein, niveau des sentiments donc vous vous êtes dans un cas où vous ne dites pas les sentiments que vous espérez avec lui peut-être justement et lui de son côté je ne sais pas il porte un secret est-ce qu'il vous a en secret dans son cœur parce qu'il est déjà dans un couple C'est aussi possible, comme je vous ai dit, ça peut. Pour certains autres, s'il est célibataire, il a envie d'un lien de famille avec vous, de construire il y a un lien d'âme et il espère aussi secrètement quelque chose. Mais vous, votre cœur ne dit pas les sentiments ou en tout cas, il espère. Il dit oui, j'assure, hein, je suis assuré de vouloir cette relation, mais je ne le dis pas. Je le garde en secret. Ou je vis cette relation, mon cœur vit cette relation en secret. Et c'est pour cela qu'il y aurait donc un choix à faire. Messieurs, donc, euh, mesdames, en, en, dans le passé, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu des interrogations, il y a eu des points de suspension, il y a eu des doutes, des incertitudes, des remises en question dans le passé. Vous n'étiez pas sûr l'un de l'autre de ce lien, où est-ce qu'il est allait Peut-être vous avez dû vous séparer ou rester loin l'un de l'autre, puisque justement, vous ne savez pas. Donc, euh, on voit quand même une sorte de, de flou total. <rire> de flou total malgré le lien qui est là, hein, le lien qui est positif. Sauf si c'est une triangulaire, bien évidemment, on ne peut pas savoir. Là, aujourd'hui, on a une élévation c'est-à-dire que dans votre lien, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Vous êtes en train de grandir chacun de votre côté. Vous êtes en train aussi peut-être de sortir de ces doutes, d'être de plus en plus sûr que les choses vont avancer dans le bon sens, vont s'améliorer. Euh, clairement, il y a une avancée à un niveau supérieur. Donc, on va, finir. On va en finir avec les doutes et c'est certainement dû à des choix. Hein? Des choix de se décider d'aller avec l'une ou avec l'autre ou... Ou, euh, de ou de s'investir ou de ne pas s'investir, vous voyez Ou les choix de s'investir ou de commencer quelque chose, bien évidemment, si ce n'est pas commencé. L'avenir. Alors, l'avenir, il y avait d'autres cartes qui sont arrivées par-dessus. On a la crise. Donc, dans les 15 jours, il risque d'y avoir quand même des incompréhensions, de la frustration surtout. Puisque là, on est sur un processus un peu spirituel qui fait espérer quelque chose de mieux que des doutes. Mais euh, vous n'allez peut-être pas savoir comment vous en sortir avec l'autre, quoi faire et quoi dire, où est-ce qu'on va, euh, qui c'est celui-là, <rire> ça me faisait penser à une chanson, euh, une incertitude et une crise dans votre relation à cause peut-être de doutes intérieurs, à cause d'hésitations, à cause peut-être aussi même d'une trop forte passion, puisque vous allez voir que la dernière carte euh, qui représente la synthèse est justement la passion, l'imagination, que l'autre c'est complètement, vous êtes envoûté. Quand vous le voyez, vous êtes envoûté. Vous savez qu'il y a quelque chose de physique, de magnétique, d'électromagnétique, je ne sais pas. Ça vous passe dans tout le corps, ou par les yeux, hein, par les yeux, vous savez. En fait, c'est très, très chimique, en fait. Très chimique, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc, il y a comme cette notion de tension, j'ai l'impression, dans les 15 jours. Cette tension, elle est due peut-être à cette nouvelle incertitude, Face à des sentiments qui évoluent, face à une évolution tout simplement de la relation. Et euh, il y en a un des deux qui ne sait pas. Parce qu'il est tiraillé, vous voyez, par ce secret. Il est tiraillé par une émotion ou une situation secrète. Et on a une chimie, je pense que c'est un lien, moi, pour moi, c'est un lien d'âme-sœur ou d'âme-jumelle ou de femme-jumelle. Hein. C'est quelque chose d'assez... waouh wow. Alors, les trois là, voilà, Le, malheureusement, ils sont, il, y a, il y en a trois qui sont... Arriver en même temps, mais regardez, il y a un lien, il y a quelque chose qui me dit que vous êtes tiraillé parce qu'il y a une tierce personne, où il y a une énergie tierce qui fait partie de votre karma, c'est peut-être une énergie qui est tierce, euh, qui a joué le rôle d'une karmique, qui forcément le rôle karmique c'est quelque chose qui n'a pas duré ou qui ne durera pas et qui fait que vous allez vous en sortir et retrouver le bonheur. C'est-à-dire que vous avez connu peut-être une triangulaire dans une autre vie, elle revient dans cette vie et il va falloir choisir le bonheur au lieu peut-être de choisir euh, quelqu'un qui ne correspond pas. N'hésitez hein, plus, j'ai l'impression de tension parce qu'on peut être tiraillé par son passé, on peut, on peut être tiraillé par une autre personne qui a vécu pendant quelques années ou quelques mois avec nous, qui c'était très passionnel et que pour le coup on se dit, est-ce qu'on va pas répéter les mêmes erreurs C'est pour ça qu'on hésite ou on est encore imbibé de cette énergie tierce qui nous influence et qui nous empêche justement de retrouver le bonheur. Mais c'est un karma qui doit se terminer pour moi. Que pour moi vous êtes dans un lien d'âme il faut arrêter d'être dans le secret Voilà. Hein, voilà faut arrêter de vivre une relation secrète. il faut arrêter un lien karmique et retrouver le bonheur de toute façon par vous même si jamais vous êtes dans une relation où il y a quelqu'un qui est en couple peut-être il est temps de dire stop voilà aussi hein, de dire stop à cette personne puisque c'est pas avec elle que vous allez vivre si elle ne veut pas se décider bien évidemment il faudra regarder où est-ce que vous en êtes tous les deux, si ça fait longtemps que ça dure cette triangulaire ou si ça fait longtemps que vous espérez qu'il n'y a rien qui bouge. Mais pour moi, c'est une leçon à comprendre. Hein. Il y en a un des deux qui, ou même les deux qui sont euh, bloqués par une énergie qui vient, qui vient de leur karma ou qui vient d'une mauvaise habitude ou qui vient d'un schéma répétitif et qu'il faut euh, vraiment le, le supprimer, ce schéma, pour retrouver le bonheur. C'est possible que vous retrouviez le bonheur, que ça se finisse bien, mais il va falloir choisir. Je pense qu'il y en a des deux qui doit choisir entre une relation secrète et une relation vraie, réelle. Ou entre son ex et la présente. Ou entre sa femme mariée, l'homme marié et vous. Voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, on voit que c'est très chimique et ça peut bien se finir. Ok Alors, justement, regarde un petit peu un autre message. Donc, le message qu'on pourrait vous adresser à vous, les anges. un numéro 1. Hop, et l'autre pour monsieur ou madame de l'autre côté. Le message des anges. Hop. Pareil, le message euh, que l'autre vous envoie. Oh my goodness! Tout, tout ça! Oh my god, c'est pas possible! On dirait que c'est fait exprès! Oh là là! Je suis nerveuse en ce moment, je suis désolée! C'est la fin de l'année! La, de Comme je sais pas trop où j'en suis, c'est peut-être pour ça! Par rapport au travail, hein, j'ai envie de dire, je sais pas bien où j'en suis! Alors, tas numéro 1. En plus, elles sont faciles à, à, à faire sauter. Elles sautent facilement, ces petites cartes. Et là... Alors, ce que cette personne vous envoie comme message, on, <rire> on va garder celle qui est là. Et le le l'autre, quel message vous lui envoyez à votre autre Qu'est-ce que vous lui dites dans les 15 prochains jours Ou en ce moment, ça dépend. Ah, il y en a une qui arrive. Ok. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses sous le dessous du paquet. Donc Déjà, il y a une notion d'excuse. Alors, mes, mesdames qui vous regardent, enfin qui regardaient normalement ceux qui regardent, ont quand Vous vous posez la question quand ben, Dans pas très longtemps, ils vous disent. Dans pas très longtemps. Il y a quelque chose qui va arriver dans pas très, pas très longtemps. Et le message que vous recevez de lui eh ben, laisse place aux surprises. Il y a quelque chose qui arrive de manière surprenante. C'est soit l'intervention de l'univers qui va vous faire une surprise, soit c'est lui ou elle qui va vous faire une surprise. Bien évidemment, un coup de fil. Voilà. Et puis, en plus, on vous dit quand dans pas très longtemps. Donc, il y a une surprise qui va arriver dans pas très longtemps pour vous. Une rencontre surprise, euh, si c'est par rapport à cette personne et qu'elle est destinée, c'est peut-être qu'il y a un renversement de situation. Il va ou elle va. Il ou elle va faire une surprise, un cadeau, une proposition... Ou un changement comme ça, inédit. Alors, lui, de l'autre côté. Alors, je dis lui parce que malheureusement, c'est souvent comme ça. Hein, mais euh... Qu'est-ce que c'est Je vois un truc, euh, un cercle là. C'est quoi hum Alors, euh, les anges, étoile. <rire> c'est marrant. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voix, les archanges. Ah, oh, c'est marrant, les archanges. Et bon, on avait l'archange Raphaël. C'est très bizarre. Hein. Donc lui, euh, il est appuyé des étoiles, il est appuyé du ciel. Il dit, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. J'ai l'impression que cette personne, finalement, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même évolué, qui est en train d'évoluer, si ce n'est pas le cas, qui est en train de briller intérieurement, qui est en train de faire des efforts. C'est pour ça qu'il y avait l'ascension, en fait, d'un passage niveau supérieur. Et il y a certainement des leçons qui ont été comprises et que l'univers euh, l'encourage à continuer comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous lui dites ?« Oh, les prochaines semaines ne seront pas faciles. » Alors, vous, vous avez l'impression que les choses... Alors, soit pour vous, vous, avez vous allez rencontrer des problématiques dans les prochaines semaines où vous lui envoyez le message, les prochaines semaines ne seront pas faciles parce qu'il va falloir et d'une que tu te décides et de deux peut-être que tu arrêtes d'hésiter et que tu fasses un effort et que tu continues, je ne sais pas moi, à trancher, à, à te diriger et que si ça se trouve, les prochaines semaines ne seront pas faciles parce qu'il y a aussi les, les conditions extérieures, ça dépend si vous êtes loin, euh, si vous êtes en couple ou pas, s'il y en a un des deux qui est en couple, s'il y a une séparation à mettre en place. Enfin, les prochaines semaines ne seront pas faciles. Peut-être euh, aussi, si ça vient de vous, peut-être que vous, vous avez accusé des épreuves ou vous allez devoir passer par une épreuve. Je ne sais pas pourquoi vous lui dites ça. En tout cas, c'est plus positif de ce côté-là, le message que vous recevez. Lui, lui, euh, lui s'il reçoit « les prochaines semaines ne seront pas faciles », c'est que vous, vous êtes inquiète. Soit vous êtes inquiète pour lui, Soit vous êtes inquiète pour vous, ce que vous allez passer comme épreuve. Voilà. Je ne sais pas. C'est peut-être cette notion de tension. Voilà, mes amis. Ok. On va, on va passer au deuxième tas, du coup, Francesca. Alors, je mets en pause, je vais tout mélanger bien. A tout de suite Allez, donc, cas numéro 2, ceux qui ont choisi Francesca. Que va-t-il se passer Alors, on est dans une pause, un break au niveau des communications, des messages reçus. Après un break, vous allez recevoir un message. Après un message reçu, vous arrêtez la communication selon, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça, vous avez reçu un message qui dit stop, qui dit on fait une pause, qui dit on s'éloigne. Euh, j'ai besoin de temps ou j'ai besoin de partir euh, pour les vacances de Noël ou je ne sais quoi. <rire> ça peut être ça, hein, la pause. Hein, Ce n'est pas forcément une pause définitive. Enfin, c'est un break au niveau des communications, je dirais. Hein, avec les messages, oui. Alors, vous, l'autre, les sentiments de l'autre, les sentiments pour l'autre et le passé, présent, futur... Donc là, ça va se compliquer. Mm -mm. Passé, présent et futur dans les 15 jours et la conclusion de la relation. Hop. Ok, allez, c'est parti. On regarde ce qui se passe. Le tas numéro 1. Vous avez un homme superficiel. Donc vous êtes dans une énergie. Donc on a l'énergie un peu masculine mais qui profite de l'instant, qui se la pète, qui... <rire> Je ne sais pas si vous pensez que votre homme est instable, vous êtes avec un homme pour l'instant qui n'est juste qu'une relation de flirt, qui est débutante, on se tourne autour, on se plaît, euh, Ou vous êtes déjà dans une énergie un petit peu masculine, euh, vous faites ce que vous voulez, euh, vous avez, avez euh, peut-être vous appréciez peut plus la beauté, le physique, euh, la présence de l'autre, mais de manière euh, pas trop table, D'accord, donc on a une énergie superficielle, mais qui est dans l'instant dans présent, on va dire, pour être euh, euh, assez euh, comme ça <rire> large. Euh, vous avez l'autre qui a reçu un message, donc monsieur ou madame, vous lui avez envoyé un message. Et il y a un message qui a été reçu. De votre autre, il reçoit une proposition, une invitation, il reçoit une déclaration, il reçoit, je ne sais pas, mais en tout cas, vous communiquez avec lui. En tout cas, c'est une personne qui communique par message. Hmm, à distance. Les sentiments. Oups, c'est un peu froid là. Sentiment de froideur. Donc, message, euh, monsieur ou madame, de l'autre côté, n'a pas trop, euh, comment dire, son cœur est gelé, son cœur est blessé, enfin, peut-être pas blessé, mais son cœur est indifférent, où il n'a pas de place pour l'amour, pour l'instant, il est froid, où la situation dans laquelle il est ou elle est est compliquée, du coup, il n'y a pas vraiment de relation sérieuse. On me parle d'une personne ici qui est un peu indifférente qui va à ses occupations, qui est peut-être un peu superficielle, égoïste euh, et qui, qui, qui, du coup, vous fait euh, réaliser que pour l'instant, ce n'est pas du sérieux. Vous, les sentiments, vous êtes... Oh là là, on a un tas qui est un peu plus difficile. On est sur la méfiance, vous voyez. On a un, un tas qui est sur la réserve, la prudence, la méfiance, la ruse. Vous, vous méfiez de cette personne parce qu'effectivement, elle ne vous donne rien. Elle ne vous donne pas grand-chose, à part peut-être une communication un peu bizarre, un peu incertaine puisqu'on avait la pause dans les communications. Le passé, Ouh, le passé on commence avec euh, la tension, la frustration, euh, ne pas être sur la même longueur d'onde, ne pas se comprendre. Le présent, on a le déménagement, ce qui pourrait être déjà beaucoup plus positif, c'est-à-dire que les choses vont commencer à se décanter, à bouger en votre faveur. Vous allez même peut-être prendre la clé, vos clics et vos claques pour retrouver l'amour. Si jamais vous êtes dans une relation un peu difficile, là, là parce que là, euh, c'est un peu chaud. Quoi. Enfin, c'est plutôt froid. Euh, la méfiance et le froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a pas beaucoup de place de sentiment, il y a plutôt euh, de l'instabilité ambiante, et donc, il ne faut pas que ça continue comme ça. Il faut que ça bouge, hein, c'est clair. Il faut que les choses bougent et se dégèlent. Alors, après, peut-être, est-ce que ça va aller mieux Dans les 15 jours... On me dit que vous allez reprendre vos esprits, vous allez retrouver votre sagesse, euh, vous allez méditer et ne pas vous précipiter dans une quelconque relation dans laquelle vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, sur laquelle vous avez une méfiance parce que l'autre ne montre pas ses sentiments ou en tout cas n'a peut-être pas envie pour l'instant d'une relation stable ou même chaleureuse. Ah ouais, regardez, j'ai le questionnement. Alors, on a vraiment deux tas qui sont complètement différents. C'est fou, hein Donc Francesca, euh, elle dit bien que vos désirs, ils ne doivent pas être euh, impactés par, par votre négativité. Donc dans les 15 prochains jours, vous allez faire bouger les choses en fonction de vous, de votre bien-être, de votre ascension, voilà de votre ouverture d'esprit. Vous allez plus, euh, comment dire, tributaire l'un de l'autre. Et vous posez des bonnes questions parce que j'ai une sorte de confusion sur cette relation qui ne donne pas grand-chose. J'ai l'impression que là, les choses bougent en votre faveur si et seulement si vous vous apaisez. Si vous réfléchissez et vous dites « Ok, maintenant cette personne, elle ne me donne pas signe de vie, elle ne me correspond pas, elle triche avec moi ou elle m'envoie des messages hein, plus ou moins bizarres, donc je me méfie. » Voilà. C'est quelqu'un qui est froid, qui est distant et qui vous le fait sentir. Alors, ben justement, hop, je vais regarder ici, euh, sagesse, vous allez avoir un bon raisonnement, peut-être que vous allez vous reculer, justement, vous prenez vos clics et vos claques, vous arrêtez d'être dans cette crise, à essayer de vouloir contrôler ou d'essayer d'obtenir quelque chose que vous ne pouvez pas, ok À ah, La chance, donc il y a une opportunité oups, d'un amour éphémère, donc on voit quand même quelque chose qui pas, euh, qui n'est pas encore sérieux. On a la chance de profiter peut-être d'un amour éphémère, de flirter. Euh, mais c'est tout. Ne prenez pas trop les choses à cœur dans cette relation. Dans les 15 prochains jours, on me dit flirter. Voilà, c'est l'univers, vous êtes protégé, c'est peut-être que vous deviez passer par une leçon, par un apprentissage, par le fait justement de régler vos affaires et de ne pas vous préoccuper de cette personne tant qu'elle n'est pas sûre d'elle ou tant qu'elle est froide et distante, là euh, on vous dit d'avancer quand même. Hein. Avancer s'il y a du froid et prenez vos distances, pensez à vous, vous aurez peut-être d'occasion de revoir ou d'avoir dans les 15 jours des relations légères, des flirts qu'on vous envoie. Pour certainement que vous grandissiez, peut-être que vous appreniez à détecter les, les, quelles personnes sont bonnes et quelles personnes sont mauvaises. Bon, j'ai pas vraiment de réponse positive dans le sens où c'est la vraie personne avec qui vous allez vivre. Là, pour le coup, je me dis c'est une relation de passage pour l'instant. En tout cas, on est sur 15 jours, donc c'est pas grave, ça peut changer. Hein. On est dans les 15 prochains jours, donc peut-être dans les 15 prochains jours, vous avez l'opportunité de flirter simplement et d'avoir peut-être un apaisement, une situation qui va s'apaiser par rapport aussi à, va, à votre méfiance, à votre suspicion envers l'autre. Est-ce euh, que c'est un message que vous l'avez envoyé comme quoi vous doutiez de lui ou d'elle et que du coup, ben, ça va un petit peu mettre du froid dans cette relation, mais qu'il faut absolument avancer de cette crise, de ces hésitations de, aussi de cette personne avec qui vous n'êtes pas totalement en accord. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un ici qui, qui est dans, dans l'hésitation permanente de s'investir et qui donc du coup qui reste comme ça, qui reste superficiel et qui n'est jamais constant. Qui suit le vent. Mais on voit quelqu'un ici qui est froid quand même, qui est glacé, hein. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu, mais voilà, euh, ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, c'est une situation qui n'est pas facile à vivre. Donc, euh, ne vous attendez pas à de grandes chaleurs dans les 15 prochains jours, plutôt une chance de vivre au jour le jour. Hein, voilà, on vous l'envoie, c'est peut-être pour vous égayer, pour vous apaiser le cœur, pour vous dire, ok, tu plais, mais tu as une chance de rencontrer l'amour, mais juste, voilà, pour profiter de la vie et des instants. Parce que là, pour l'instant, tu n'es peut-être pas avec la bonne personne ou ce n'est pas le bon moment. <rire> Ah, pas du tout. Alice, un message d'espoir peut-être pour vous. Message euh, des anges pour le tas numéro 2. Francesca. Alors, tas numéro 2. Le message des anges pour vous, mesdames ou messieurs qui regardez. Oh non Oh non, non ça s'est renversé euh, de trop Tas numéro 2, donc pour la personne 1 et pour la personne 2, message des anges. Puis le message de votre hôte, qu'est-ce qui vous envoie comme message ta numéro 2, qu'est-ce qui vous envoie comme message Ah, il y en a une qui s'est retournée, moi ce qu'elle est. J'en ai vu une se retourner. Oh J'ai rêvé ou quoi Alors, hop. Je comprends pas. Pourquoi elle s'est retournée Je ne la vois pas. Bon, bah écoutez, j'ai rêvé. Alors, elle ne s'est pas retournée complètement. Ouais, okay. Bon, allez, c'est numéro 2. Quel est le message des anges Alors, les messages, non, pas le message des anges, les messages de votre autre plutôt. Hein, voilà. Ce qu'il a à vous dire. En ce moment, qu'est-ce qu'il a à vous dire Allez, ta numéro 2, qu'est-ce qu'il va vous dire Et vous, qu'est-ce que vous lui dites Qu'est-ce que vous lui dites Message de votre photo. Allez, sous le dessous du paquet, il y a un visuel entre nous, ne saurait tarder. Vous allez vous voir. Alors, les messages de. D'abord, ah bah oui, le pardon. Le pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Archange aniel Décidément, il n'y a que des archanges. Donc, pour moi. Effectivement, cette relation, peut-être vous l'avez attirée parce que vous n'avez peut-être pas pardonné cette personne ou vous n'avez pas pardonné un ou une ex qui vous met en colère et que du coup, vous n'arrivez pas à retrouver l'amour sincère. Donc, c'est ça qu'il faut que vous pardonniez. Si vous n'êtes pas dans le pardon d'une personne qui vous a fait du mal, vous n'êtes pas pardonné, peut-être d'avoir fait des erreurs, de vous être trompé, d'avoir vécu certaines choses... Vous allez rester bloqué. C'est pour ça qu'on a Francesca qui dit surtout ce que tu veux maintenant. Il faut que tu le visualises mais que tu euh, empêches, empêches la négativité d'arriver parce que ça va reculer justement ce que tu désires. Ça va le faire toujours plus tard, plus tard, plus tard. Donc le pardon, quoi que vous en disiez, c'est vous que vous punissiez si vous ne le faites pas. Parce que vous allez attirer certainement des personnes qui vont vous retrouver dans cette énergie de rancune, de rancœur, de colère, parce que vous la détenez, parce que vous maintenez cette colère en vous, vous allez attirer des personnes qui vont créer la même chose, de la colère. Monsieur ou madame en face, il a la chance, bah tiens. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement, make yourself. Donc lui ou elle, on lui dit que bon, il faut qu'il reste positif, qu'il y a une nouvelle faveur chaque jour, qu'il a des plans personnels à obtenir. Alors est-ce que c'est sur un plan plus professionnel et matériel que ça le concerne C'est possible. Mais après, euh, on lui dit d'accomplir un petit peu un certain un, un épanouissement par lui-même. Parce qu'il a la chance à ses côtés. Tous les jours, il se lève. Et il faut qu'il espère à obtenir ses voeux. Hein. Il participe à sa vie. Euh, voilà, il est dans son, dans son truc. Alors, ben voyons. <rire> Le message de votre autre regardez. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc, la personne, elle est perturbée. C'est ce qu'elle vous dit. Hein? Donc, il va falloir lui pardonner. Et vous, ce que vous lui envoyez comme message, détends-toi et vis l'instant présent. Ben voilà. Donc là, on est bien sur une relation un petit peu compliquée. Hein? Un petit peu où il y a besoin d'épurer, euh, de guérir. Euh, voilà, il a besoin d'espace. Il a un dilemme, il y a quelque chose à régler. Hein, vous voyez une confrontation, des doutes, hein, on a eu ça, on a l'énergie superficielle. Donc peut-être que vous, vous savez que cette personne n'est pas, elle est, elle, est, euh, elle, est, elle est froide, elle n'a pas, pas le cœur ouvert. Enfin mon Dieu, au secours quoi. Et ça va être un peu chaud, mais euh, bon, peut-être que vous allez avoir dans les 15 jours la chance effectivement de vous retrouver, mais d'une manière plutôt légère. Ville l'instant présent », c'est ça. Hein. « Ville l'instant présent, apaises-toi. » Et puis, j'ai la notion de sagesse aussi. Et donc, monsieur ou madame euh, a dû se retirer ou préfère se retirer pour euh, mettre les choses au clair. OK Voilà, mes amis. Je vous fais de gros, gros bisous et euh, passez donc... Euh, euh, de belles journées euh, à venir et, et bonne. de euh, bah, toute façon, on va se revoir. Euh, en principe, je reviens si j'ai pas de problème avec mon ordinateur, bien évidemment. Euh, parce que j'ai des surprises des fois. Euh, Il voilà, y a toujours un truc qui arrive, mais j'arrive à, à le dépasser. Si vous ne me voyez pas, c'est que j'ai un petit problème. Mais sinon, euh, je reviendrai bien évidemment le plus possible. Euh, vous m'avez pas dit, si vous voulez les, les, les vidéos euh, quotidiennes, ce qui est hebdomadaire, je le fais déjà, je fais le week-end, et il y avait le quotidien, ou alors d'autres choses aussi. Voilà, c'est à vous de voir. Je vous fais de gros bisous, bye bye, et prenez soin de vous. <rire>